Si tu n'as pas encore d'ennemis, écoute bien cette vidéo. Car si tu n'as pas encore d'ennemis, ça veut dire que tu ne fais pas les choses bien en fait. Dans cette vidéo, on va parler justement ben, de, de comment savoir qu'on est dans la bonne voie. Comment savoir que ce qu'on fait, ça fonctionne. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu aujourd'hui tu es entrepreneur, investisseur et que tu es sur le point justement de... De lancer de nouveaux projets ou que tu penses justement à lancer de nouveaux projets, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais comme tu connais la chanson, avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas le pouce bleu car ça nous aide justement à produire des vidéos même en étant au volant, tu vois, je prends des risques, il hein, faut faire attention. <rire> ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout, ça aide également l'algorithme de YouTube à faire connaître cette vidéo à un plus grand nombre de personnes, très clairement. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une toute nouvelle masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Donc, tu m'excuseras, je regarde la route en même temps que je conduis. Donc, je ne vais pas forcément à chaque fois regarder la caméra Donc là on est toujours à Douala, donc on est revenu de Kribi. Grosse session de tournage, voilà, on a tourné énormément de contenu, on a passé du bon temps, on a pour l'instant mais il y a pas mal d'idées qui se sont, euh, qui ont fleuri euh, de ce, depuis ce séjour et ça nous donne pas mal d'idées justement sur cette nouvelle année qui débute. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas d'ennemis, ça veut dire que tu fais les choses mal en fait. Si tout va bien autour de toi, si on te critique pas, bah, si on ne t'insulte pas, ça veut dire que tu fais pas les choses bien. Et c'est une discussion que j'ai eu avec mon coach, en fait. Il me disait, euh, à chaque fois qu'on qu'on qu discutait, il me disait, mais c'est combien, combien de mauvais commentaires tu as eu euh, Est-ce que tout va bien, etc. Moi, je lui disais, non, mais tout va bien, tu vois, il n'y a, a pas de problème, voilà, les, mon activité tourne, etc. Euh, il m'a dit, non, mais ça, ça, si, si tout va bien, ça veut dire que tu ne fais pas les choses bien, en fait. Et finalement, c'est un grand constat à voir. c'est... C'est qu'en fait, si dans ta vie, ce que tu fais ne dérange personne, c'est qu'en fait, tu fais rien de différent. C'est qu'il n'y a rien que tu fais pour te démarquer. Il n'y a rien que tu fais justement pour te différencier de la masse. Il n'y a rien que tu fais qui finalement ben, te, te, te, te, te, te différencie toujours. Très clairement. Aujourd'hui, c'est ce message que j'ai envie de te passer. C'est que je vais un peu t'expliquer mon, mon cas c'est que je, voilà, je me suis lancé sur internet donc voilà je suis pas mal visible sur les réseaux sociaux je traite aussi de sujets assez délicats relatifs notamment bah, à l'argent c'est qu'en francophonie l'argent c'est un peu mal vu hein. dès que tu parles d'argent c'est soit tu soit tu es un voleur soit tu es un escroc soit voilà, tu veux ennakier tout le monde en fait alors que finalement quand on parle d'argent les gens les gens insultent les gens vont t'insulter si tu parles d'argent alors que elles-mêmes elles ont besoin d'argent tu vois c'est juste qu'en fait elles n'ont jamais décorrélé leur esprit de l'argent en se disant que en fait, l'argent c'est un moyen. C'est En soi, le papier on s'en fout, les chiffres on s'en fout. Mais c'est qu'ils se sont juste dit que, ben, Ils n'ont pas compris que l'argent c'est un moyen justement de pouvoir accomplir des bonnes choses comme des mauvaises choses, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est là où je veux en venir, c'est que moi par exemple, je reçois beaucoup de critiques. Je reçois beaucoup de critiques et aujourd'hui, si je n'ai pas de critiques, c'est que justement je ne fais pas bien mon boulot en fait. Donc si je me lève le matin et que je n'ai pas de commentaires, on m'insulte, ça veut dire que mon message ne passe pas assez. Ne passe pas assez bien. Et c'est quand ça te dérange que c'est bien, finalement. <rire> c'est quand ça te dérange que c'est bien. Et c'est exactement dans, dans cette dynamique que tu dois être. Et n'aie même pas peur des critiques. Tu vois, et je sais que beaucoup de personnes, ça, beaucoup de personnes sont freinées par rapport à ça, du fait de, de se lancer sur Internet, du fait de, de, de se montrer au plus grand public, etc. N'aie pas peur de ça, parce que dis-toi que, forcément, dans ce que tu fais, s'il y a une personne qui te critique, ça veut dire qu'il y a au moins 9 à 8 personnes qui aiment ce que tu fais et qui se taisent. Donc, dis-toi une chose, c'est que plus tu as de critiques, en fait, mieux c'est. Finalement, plus tu as de critiques, mieux c'est. Et je vais te dire une chose, c'est que les personnes qui te critiquent, surtout lorsque tu es confiant dans ce que tu fais, lorsque tu crois en ce que tu fais, parce que bien évidemment, là on parle de critique, mais je reçois également beaucoup de, de commentaires positifs. Donc voilà, c'est les critiques, il n'y a pas que des critiques, mais je reçois également beaucoup de commentaires positifs. Donc clairement, il ne faut pas que ça te limite. Et dis-toi une chose, c'est que les personnes qui te critiquent finalement, c'est des personnes qui ne sont pas capables de faire ce que tu as envie de faire. Je te donne un exemple, c'est que moi par exemple, on va m'insulter, on va me dire que oui, euh, oui si tu parlais, si tu étais si, si riche que ça entre guillemets, tu ne ferais pas des vidéos euh, pour vendre des formations en immobilier. Mais les personnes n'ont pas compris que la vente de formations c'est un business, tout simplement. Donc, tout de suite, il voient l'arnaque en fait. Alors que c'est une entreprise, très clairement. Je, je le dis dans toutes mes vidéos, j'ai été investisseur, je suis toujours investisseur. Maintenant, je suis entrepreneur. Donc oui, on vend des formations en ligne, on vend des programmes, etc. Donc, c'est une activité comme une autre. Demain, tu n'aimerais pas avoir plusieurs entreprises hein? Tu n'aimerais pas avoir plusieurs entreprises qui tombent bien de l'un d'un côté comme de l'autre Pourquoi se limiter juste à une seule activité il y a aussi des personnes qui disent que oui, si tu faisais, si tu gagnais autant d'argent, euh, tu ne serais pas encore en train de travailler et tourner des vidéos. La paralysie, ça tue. Et je te jure que lorsque j'ai été financièrement, j'ai fait le test de rester inactif pendant 4 mois. J'étais au bord de la plage, hein, je sifflais des moretos, j'ai failli me tirer une balle dans la tête. L'inactivité, ça ne produit rien en fait. Donc, euh, si tu te dis que voilà, tu vas passer ta vie une fois que tu euh, as tes 2-3 000 dollars par mois, que tu vas passer ta vie sur, sur, au bord de l'eau... Euh, je te donne même pas 90 jours. Tu vas péter un câble juste avant. Donc, clairement, il faut que tu saches assez que il faut qu'on te critique. Plus on te critique, mieux c'est. Et bon nombre de personnes, si tu regardes les, plus, les personnes les plus connues au monde, hein, ça peut être des sportifs, ça peut être des stars, ça peut être des acteurs, ça peut être des entrepreneurs même. Tu verras qu'on les critique toujours. Toujours. Donc, et c'est un peu ça, le, on va dire le mauvais côté. Mais bon, moi, je ne vois pas ça trop comme un mauvais côté. Parce que dans le sens où la critique te force également à t'améliorer. Parce que y a, mine de rien, tu vas pouvoir, tu vas vouloir à un moment donné montrer à ces personnes qui te critiquent que finalement, ben, elles ont tort en fait. Donc, ça va te pousser justement à être encore plus performant. Moi, je te jure, il y a des personnes qui m'ont critiqué. Je pense que <rire> cette personne se reconnaîtra dans cette vidéo. Il a souscrit une formation. Il nous a insulté de tous les noms. Euh, il a voulu euh, engager des procédures, etc. Alors que la personne était en tort, et je sais très bien que tu te reconnais dans cette vidéo, pour au final venir nous envoyer un mail pour nous remercier en nous disant que oui, franchement, vous avez géré, euh, je kiffe ce que vous faites, etc. Donc tu vois un peu comment les, cho les, les, les, les, les choses peuvent tourner euh, très rapidement. Tu passes de ah, vous, vous, vous êtes des arnaqueurs, etc., à finalement dire que bah, finalement, non, vous êtes géniaux, etc., etc. Et ça, il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est un risque à prendre lorsque tu es entrepreneur, de ne pas plaire à tout le monde. Et nous, c'est clair, euh, on ne plaît pas à tout le monde, on le sait très bien. On plaît à énormément de personnes. Et ça va aller en s'amplifiant. C'est que plus on va plaire à du monde, plus on va déplaire à du monde. Donc c'est clairement une mentalité qu'il faut que tu aies, que tu sois conscient de ça pour te préparer pour te préparer justement psychologiquement, être prêt mentalement à te dire que ben, voilà oui, tu vas te faire insulter, mais il ne faut pas que ces insultes-là tout simplement te... Te freine, te freine. Donc voilà, c'était vraiment tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. N'hésite pas justement à la liker, à la partager à tout le monde qui souhaite entreprendre, investir et qui a potentiellement peur des critiques. Et moi, je te dis, les critiques, faut voir ça comme un exercice en fait. C'est pour dire que moi, dès qu'il y a une mauvaise critique, je suis content. N'oublie pas le lien de la masterclass juste en dessous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Global Investisseur. À très bientôt.